Bonjour les amis, il y a quelques jours j'ai acheté des actions Apple. Alors pourquoi des actions Apple Je ne sais pas si vous êtes au courant mais Apple vient de sortir des ordinateurs, le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini avec leur nouveau processeur M1 silicone. Alors c'est une révolution, je connais l'informatique depuis pas mal d'années puisque j'ai fait 6 ans d'études en électronique, j'ai connu les tout premiers ordinateurs euh, donc euh, J'ai vu l'évolution et c'est sûr que ces dernières années euh, Apple euh, a testé pas mal de microprocesseurs et puis depuis qu'ils ont sorti euh, leur iPhone, ils ont développé leur propre puce, leur propre microprocesseur et c'est ce microprocesseur, donc ils ont quelques années d'expérience à ce niveau-là, qu'ils mettent maintenant dans leurs ordinateurs. Donc ils ont fait un test avec ces nouveaux euh, ordinateurs euh, portables et les tests, les résultats, vous verrez des vidéos si vous cherchez en français et en anglais. Donc les personnes qui ont testé ces ordinateurs sont époustouflées, ils sont trois fois plus rapides que les ordinateurs qui ont des puces Intel. Donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien c'est sûr que le marché des ordinateurs va exploser avec euh, ces puces euh, donc, euh, de Apple, ils vont vraiment rafler le marché parce que les autres ordinateurs à côté avec les puces Intel, les puces AMD vont être vraiment à la traîne et ce serait idiot d'acheter des ordinateurs comme ça alors que vous avez des ordinateurs beaucoup plus performants, beaucoup plus, plus rapides avec les nouvelles puces Apple. Et ce qui est incroyable c'est qu'il ne faut pas mettre beaucoup de mémoire RAM, donc de mémoire vive alors que si vous vouliez un ordinateur performant précédemment, vous deviez avoir un ordinateur avec au moins 32 Go de RAM pour traiter les vidéos et, et donc avoir des ordinateurs puissants, des ordinateurs de gaming. Donc on est vraiment dans une révolution informatique actuellement et c'est la raison pour laquelle je pense que euh, l'action Apple va encore augmenter, bien qu'elle est déjà très haute. Je pense que, que j'ai bien fait d'acheter des actions comme ça. Euh, bon, Je ne vous conseille pas d'en acheter mais je vous donne juste mon avis. Euh, si, vous, si vous analysez ça, je pense qu'il est raisonnable et intelligent de, de croire effectivement que euh, ce nouveau challenge qu'a qu pris Apple va être un succès incroyable, c'est-à-dire que se séparer euh, des puces Intel et mettre ses propres puces dedans. Euh, je pense qu'ils ont des ingénieurs vraiment extraordinaires chez Apple maintenant. Ils ont les moyens d'avoir les meilleurs ingénieurs et on voit dans les résultats que les performances de leurs ordinateurs sont vraiment incroyables. J'attends la sortie des, des autres ordinateurs au début de l'année 2021, donc un iMac ou d'autres ordinateurs qui soit utiliseront la même puce M1, soit encore une version supérieure, mais je suis sûr qu'on va avoir encore des résultats extraordinaires et que tous les autres ordinateurs avec les puces Intel vont être à la traîne. Et Intel va avoir très difficile de rattraper les performances de Apple, donc euh, je pense que dans les années à venir, les 10 années à venir, Apple va encore exploser en bourse et avoir vraiment des résultats extraordinaires. Euh, le marché va être inondé par les ordinateurs. Apple, déjà maintenant, je vois qu'il y a des, des problèmes pour euh, se fournir avec les ordinateurs qui viennent de sortir parce que les magasins euh, euh, les vendent comme des petits pains ils ont difficile à les faire venir. Ici à Tenerife, je vois que c'est très compliqué quand ils en ont en boutique, ben, ils partent du jour au lendemain. Donc euh, les précommandes euh, se font en masse et je pense que réellement l'action Apple a un bel avenir euh, devant elle. Voilà pourquoi moi j'ai investi dans des actions Apple. Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez, euh, je pense que c'est intéressant de débattre de ce sujet mais que vraiment l'action la, Apple a encore de grosses possibilités d'aller beaucoup plus haut qu'elle n'est actuellement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, un pouce vers le haut, euh, partagez-la, donnez-moi votre avis et si vous souhaitez euh, suivre mes vidéos et bien abonnez-vous.